Si vous essayez de, de, couper un, de manger un steak avec une petite cuillère, ça va mal se passer. Euh, si vous voulez manger votre yaourt avec votre couteau à viande, ça va pas bien se passer non plus. Euh, et du coup, il faut bien prendre le Bitcoin et le crypto pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles ne sont pas. Et ça, je vais le répéter encore plein de fois, on n'est pas dans de l'or numérique. Si en revanche, vous comprenez que le Bitcoin, c'est bien un étalon monétaire, mais ce n'est pas un étalon monétaire comme on en, comme on en a l'habitude, c'est des l'étalon monétaires d'un espace virtuel, qui est l'espace de la blockchain, la blockchain c est, c est, qui sont tous ces, ces, ces projets de, de, de crypto-monnaie, et plus largement de ce que moi j'appelle la grande révolution de la valeur, qui est euh, en gros le, le, le, le, le parallèle par rapport à la, ré, à la révolution de l'information. Dans les années 90, euh, le, notre manière de partager l'information a été totalement transformée, Aujourd'hui, je ne je peux pas je, je vous imaginer en 1990, moi, brancher ma caméra, vous parler comme ça, et puis vous, vous connectez, euh, recevoir une petite notification, tiens, c'est totalement... mais On parle d'un truc il y a 30 ans, c'est pas il y a très longtemps, 30 ans en fait, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Et, et donc vous avez eu internet, qui est ce protocole qui a permis de faire ces échanges. Eh bien, euh, vous pouvez faire la même chose avec des échanges de valeurs. Et le, le, la technologie euh, qui permet de, de, de, de révolutionner les échanges de valeurs, c'est la blockchain. Et dans l'univers blockchain, le Bitcoin est l'étalon. Alors là, pour le coup, le Bitcoin a absolument toutes les caractéristiques d'un étalon monétaire pour cet espace virtuel qui est l'espace d'une révolution technologique. C'est assez bizarre, hein, je reconnais, ce n'est pas forcément totalement euh, évident. Euh... Mais, euh, mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand, vous, quand, quand vous, vous avez une blockchain, en fait, la seule différence entre une blockchain et Internet, c'est que Internet, quand moi je vous envoie cette vidéo, mais euh, je l'ai toujours sur mon ordinateur, euh, tout le monde y a accès quand elle, elle, elle, est, elle est diffusée elle n'est pas transférée, euh, pareil avec vos taux de vacances, avec ce que vous pouvez écrire, n'importe où, tout ce que vous allez poster sur une blockchain, moi si là je vous envoie euh, un bitcoin, je ne l'ai plus, c'est-à-dire que vous, je, vous ne conservez pas la trace de ce que vous avez, c'est la seule différence, la blockchain ça permet d'envoyer des choses et de dire ah ben non, toi tu ne l'as plus, euh, et ça, une fois que vous, vous mettez ça en place, vous vous rendez compte que les, les possibilités sont énormes, les possibilités sont énormes parce que bah, tout d'un coup vous pouvez gérer un cadastre euh, de manière incroyablement plus robuste que euh, bah, d'avoir un registre cadastral dans lequel vous avez quelqu'un qui va peut-être se planter, qui va. Euh... Vous pouvez gérer le nombre de choses. Vous, pou vous pouvez remplacer Uber euh, de manière hyper efficace si, euh, si si vous si vous y mettez euh, avec euh, avec une crypto et une blockchain. Vous pouvez euh, vous, pou vous pouvez vous faire un système de vote totalement euh, infalsifiable qui marcherait très très bien vous pouvez faire les, les, les possibilités sont encore une fois énormes dans tout ce qui est échange de valeurs échange de titres de propriété, dans les assurances d'avoir des contrats d'assurance qui euh, se s'exécutent se, se, se, automatiquement et dans lequel vous n'avez pas une procédure hyper longue dans lequel il, il doit y avoir une personne qui a dit ah oui non euh, non là oui. euh, alors ça n'a pas que des avantages mais ce que je veux dire c'est que dans cette révolution euh, vous avez le pire, comme le meilleur, qui sont possibles. Et, euh, et si... Euh, et, et donc, on n'a pas tellement le choix, en fait, que de s'y intéresser, parce que si on ne s'y intéresse pas, il y a d'autres gens qui s'y intéressent pour nous. Je veux dire, le, le, c'est un peu comme se dire, non, bah, euh, c est, c est, faut prendre, euh, faut, faut prendre l'exemple du, du téléphone, le smartphone, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes en, en 1997, 98, les premiers téléphones portables arrivent et vous faites comme tout le monde et vous dites, euh, téléphone portable, c'est bon, j'ai un téléphone chez moi, j'ai un, un, un téléphone à mon bureau. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de téléphoner dans ma voiture Qu'est-ce que je vais avoir besoin de téléphoner dans mes chiottes Qu'est-ce que je vais avoir... Ça sert à rien ce truc. Mais mes, mes parents, c est, c est, je l'ai eu cette conversation avec mes parents. C'est un truc, c'était... Pourquoi J'ai encore en tête la conversation à table. Avec, oh là là, j'ai encore vu quelqu'un au supermarché aujourd'hui, un, un monsieur qui euh, appelait sa femme parce qu'il ne savait pas quelle route il choisir. <rire> et, et, ben, on est un peu, euh, On est un peu plus long, on est à peine plus long dans la, la révolution de la valeur. Et il faut bien comprendre que ben, dans le téléphone, vous, vous avez des choses extraordinaires que vous pouvez faire et on sait aussi très très bien que vous avez un côté beaucoup plus sombre et obscur, de dépendance et chose. Donc vous avez le meilleur et le pire, vous avez l'alternative et le marche-pied qui sont dedans. La question c'est qu'est-ce que vous allez en faire Vous avez un outil, comment est-ce que vous allez l'utiliser euh, Et c'est pour ça que, euh, à mon avis... Ces questions de savoir, tiens, je vais stocker ça sur euh, un, un, un code wallet, sur, sur un portefeuille de stockage à froid, euh, bah, c'est des questions qu'il faut se poser, parce que tout d'un coup, vous allez voir si effectivement, vous, euh, selon la manière dont vous allez utiliser le Bitcoin, vous allez ou non... Euh, vous rendre euh, plus fragile ou plus robuste parce que vous pouvez faire des trucs extraordinaires, vous les envoyez, vous envoyez ça autour, autour du monde, c'est quand, quand même vachement bien euh, le, le Bitcoin, et encore une fois, dans les projets de blockchain, et puis alors si vous voulez être totalement anonyme, vous avez Monero, euh, qui marche très très bien aussi, donc vous avez les possibilités qui sont là, et le côté décentralisé que, que, que, que, les, euh, que les banques centrales veulent tuer, euh, est exceptionnel, encore une fois, euh, le Bitcoin... Vous pas, il n'y a pas de territorialité du bitcoin, il n'y a pas de juridiction. C'est-à-dire que vous, quand vous avez un bitcoin, il n'est pas il est pas géographiquement quelque part, puisqu'il est disséminé euh, tout autour du monde, sur tous les nœuds du réseau. Il n'y a pas de territorialité, c'est génial ce truc, il n'y a pas d'organe central, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un, il n'y a pas de tiers de confiance à qui vous pouvez dire « ah ben non, lui, ce monsieur-là ». Ça ne veut pas dire qu'il faut tout, ça ne veut pas dire qu'il faut plus de tiers de confiance, c'est totalement anarchiste en fait euh, comme système. Mais euh, dans un moment où euh, les États deviennent de plus en plus euh, compliqués quand même, euh, euh, euh, j'allais dire à gérer, c'est eux qui nous gèrent justement. Euh, si vous voulez, euh, dans une optique de débancarisation, dans une optique de prise d'indépendance, ça ne fait pas tout, ça ce n'est ça, ça, pas le, le bitcoin ou la pièce d'or ou la pièce d'argent ou euh, le potager euh, c'est un mix de tout ça selon là où vous habitez, selon euh, vos talents, euh, selon tout un tas de choses euh, et, et ça euh, bah, quand même, euh, non seulement euh, vous avez de, de belles perspectives de gain, parce que le, dans la, la, la prise d'indépendance, il s'agit de protéger son patrimoine, il s'agit aussi de le faire fructifier et, euh, et ça c'est ça qui est très difficile avec le bitcoin c'est qu'on a tendance à confondre la bulle du bitcoin et sa volatilité. ça, c'est hyper important. Le bitcoin il est, il est, il est, il est extrêmement volatile. Mais, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que c'est volatile, mais on n'est pas du tout dans une situation de bulle. Si vous regardez, aujourd'hui, vous avez 500 milliards, la, la, la, market, la, la, la, la, la valeur de tous les bitcoins dans le monde, vous en avez pour 500 milliards. Et vous, ça, ça vaut, euh, je sais pas, 2% de, euh, de, de, de, ou 3% des, des, des, des, des, des, des bilans des banques centrales. Vous avez 30 000 milliards de, de, de, de, de banques centrales, vous avez 80 000 milliards de marchés poursiers. 500 milliards du Bitcoin, c'est pas grand-chose, vous n'êtes pas dans une bulle. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que, moi, je me, je me souviens encore, en, en 2000, fin 2016, quand euh, il y a eu l'énorme, le premier énorme marché haussier où, qui, qui avait vraiment mis euh, le, le, le bitcoin au, au centre de, de l'intérêt des conversations. Euh, je me vois encore, quelques années après, discuter avec un de mes lecteurs euh, qui avait acheté au pire moment, qui avait acheté, je sais pas, trois jours avant que le truc s'effondre, et euh, donc le, le, le, moi ça, ça, ça faisait un an que j'étais comme un fou et que je, je, je faisais la publicité de ce truc là allez-y il faut foncer et donc il a fini par m'écouter et puis au lieu de le faire petit à petit petit bout par petit bout il a mis tout d'un coup alors c'était pas des sommes monstrueuses parce qu'il n'est pas fou quand même et quelques années plus tard, il m'avait raconté tout ça, il m'avait expliqué tout ce qu'il avait fait, euh, et, euh, et donc il me dit, ben voilà, j'ai tout perdu 85% quelques mois après, le truc était vraiment, paf, moins 85%, je me suis dit, bon, ben voilà, t'as as joué, t'as perdu, c'est bravo, et puis ben, un an plus tard, donc vous avez 6 mois, il perd 85%, un an plus tard, 18 mois plus tard, je lui dis, tiens, au fait, qu'est-ce qui se passe de ce truc-là Il avait fait fois 2 c'est ça le bitcoin, c'est-à-dire qu'il faut, faut être un peu accroché, parce que vous pouvez perdre 85%, il faut surtout, dans ces cas-là, bon, il bah, faut attendre, et puis il est revenu. Euh, et, et donc là, vous vous dites, ah, mais attendez, le bitcoin est monté jusqu'à 60 000 dollars, là, il est redescendu, il est retourné à 25 euh, Là, on est en train de revenir dans une période, on est en train de revenir dans une période où, euh, qui, qui peut être très propice pour le bitcoin. Euh, vous avez notamment un halving qui arrive en 2024. Alors je vais pas parler de ça dans cette vidéo le halving c'est la, la, la création du nombre de bitcoins va être divisé par deux en 2024 et ça c'est très important c'est toujours au milieu de gros marchés haussiers euh, bah, de manière assez mécanique euh, quand, mais ça je referai une vidéo exprès donc le halving la division par deux de la création de bitcoin euh, c'est des gros signaux de marché haussier, et c'est assez marrant parce que c'est un truc où vous pourriez dire eh, « mais euh, les marchés, euh, euh, les, les, les, les marchés euh, euh, prévoient tout et du coup euh, ça sert à rien de le jouer oh, ». Non si, si. <rire> ça sert carrément euh, de, de, de le jouer, c'est le nombre de fois où ça marche ce truc. Euh, mais bref, le, de, de manière plus générale, euh, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Euh, si vous voulez aller plus loin... Là, j'ai compilé un, un énorme dossier de synthèse, euh, de, de, de vraiment du, du, du meilleur de ce que j'ai fait euh, depuis, euh, eh ben, euh, depuis maintenant, euh, depuis 9 ans. Euh, depuis 9 ans, c'est un truc que, que j'ai mis, euh, mis là sur euh, un site, euh, tac, tac, tac que j'appelle euh, or-et-bitcoin.fr. Euh, et donc parce que c'est vraiment été, euh, cette conversation que je vois un peu partout en ce moment sur euh, les, les, les, les promoteurs de l'or d'un côté, du bitcoin de l'or, c'est les tracteurs moi je me retrouve l'un dans l'autre parce que j'aime énormément les deux encore une fois pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ne sont pas euh, et, euh, et j'ai voulu commencer à écrire un dossier de réponse et en fait euh, le truc est devenu énorme et c'est devenu une grosse synthèse de mon travail. Euh, le, le, le, la, la première partie donc sur l'or et le bitcoin fait une centaine de pages. Euh, alors à mon avis, c'est une centaine de pages bien construites. Donc moi, je m'envoie mes propres fleurs. Euh, mais à chaque fois, vous avez absolument toute l'analyse fondamentale. Parce que c'est encore une fois, c'est-à-dire que euh, y a pas de, je ne peux pas vous dire euh, l'or euh, c'est bien, le bitcoin c'est mal ou inversement, ça va dépendre de ce que vous en faites. Je ne peux pas vous dire un couteau c'est bien et une cuillère c'est mal. Je peux vous dire un couteau c'est bien pour couper la viande, euh, une cuillère c'est bien pour euh, manger un yaourt. Mais on fait ce travail-là. On fait ce travail-là, euh, historique, euh, le travail analytique. Euh, on le fait, vous, vous me connaissez, j'essaie de le faire euh, de manière un petit peu imagée et, euh, et, et qui à la fois marque et sont intéressants à lire, parce que je reconnais que le sujet peut être un petit peu euh, ardu de temps en temps. Donc, euh, je fais toujours un énorme effort pour, pour que les choses deviennent compréhensibles. Euh, et après, une fois que vous avez cette phase d'analyse, vous avez à chaque fois trois manières euh, d'investir, pratique dans ces trucs là si vous voulez acheter de l'or comment vous faites euh, si vous voulez cacher votre or chez vous si vous voulez... où est ce que vous le stockez comment est ce qu'on fait pour ce comment est ce qu'on fait pour trouver une bonne cachette ses soit ben, voilà ça vous trouvez ça là dedans alors bien évidemment je vais pas vous le dire là euh, comment euh, pour le bitcoin ben, typiquement euh, le, le, le bitcoin vous pouvez euh, si, si vous, vous avez des moyens si vous avez une carte bleue avec vous euh, un smartphone une pièce d'identité de commencer euh, à, à toucher au bitcoin en 10 minutes et en plus de manière évolutive qui vous permettra après d'évoluer et d'aller vers des choses plus sophistiquées jusqu'à avoir votre portefeuille paramétré qui baille forcément. ça C'est un peu plus compliqué que juste télécharger une application et dire acheter-vendre. Mais vous pouvez, aujourd'hui, vous avez moyen... Euh, d'aller euh, commencer à acheter des, des bitcoins et ensuite les transférer sur une machine comme ça sans avoir à passer par des processus complexes bon bah ça tout ça ça analysé par qui il faut passer comment quoi euh, et donc vous avez toutes les étapes pour passer en gros de néophyte à intermédiaire à expert c est, c est, c est, c est, vous avez les trois vous choisissez vous commencez de là où vous voulez et, et donc vous avez ce, ce, vraiment ce centre parce que c'est le moment qui veut ça que, et que et, et que le, le, le, je me rends compte cest que le centre de mon travail de, depuis dix ans c'est en gros votre épargne quelque chose de trop sérieux pour être confié à des banquiers. Euh, typiquement, euh, votre banquier, il vous, a, il, il vous a refusé, il vous, il vous a absolument dissuadé d'investir en Bitcoin depuis, de, depuis, de, depuis, de, depuis toujours. Euh, et, et ça, c'est une faute énorme. C'est une faute énorme d'avoir fait ça. Votre banquier, ne veut pas que vous ayez d'or, en tout cas pas d'or physique. Il ne veut pas que vous ayez de l'or physique chez vous. Votre, il, le, le, votre banquier, ne veut pas que vous puissiez vous passer de lui. Et quand vous sortez de là, quand vous sortez en fait de l'investissement bancaire, vous vous rendez compte que vous avez des possibilités qui deviennent absolument dingues de partout. Euh, vous avez dans l'immobilier, vous avez des trucs absolument extraordinaires à faire, de l'immobilier en Suisse qui n'est qui pas affilié à l'IFI pour ceux qui ont des gros patrimoines. Il y a des choses magnifiques sur les matières premières, sur l'uranium, euh, vous avez des choses qui sont très bien. Comment investir dans des PME françaises euh, sans passer par une banque vous tout ça moi ça fait 10 ans que je travaille là dessus et donc bah, voilà j'ai commencé euh, c'est des gros documents mais c'est un peu tu un côté un peu Bible une fois que t'as ça. Alors forcément, dans toutes les analyses de cours et des machins, il y a des choses qui passent un peu, mais en fondamental, tout est là, et puis surtout, je vais le mettre à jour. Donc je vous fais un peu la publicité de ce truc-là, vous allez sur le site or-et-bitcoin.fr, euh, parce que bah, je me suis lancé là-dedans, et c'est un peu quand on se dit, tiens, on va faire la grande synthèse de tout ce qu'on va faire pour se projeter dans l'avenir, pour dire, bon bah voilà, euh, tout ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va aller, et j'ai une petite faiblesse de me dire que c'est pas mal ce truc donc voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre en pratique ces choses-là, ce que je conseille, parce que euh, moi, si je vous parle d'or et de bitcoin, c'est pas simplement pour que vous puissiez briller dans vos dîners mondains. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Non, c'est que ça vous soit utile. C'est le, le cœur de mon travail, c'est d'être utile. Et pour être utile, bah oui, forcément, euh, je ne je, je me rémunère pas sur de la publicité. Parce que bah, si vous rémunérez sur la publicité, vous pouvez plus dire ce que vous voulez. Si je me rémunérais sur la publicité, qu'est-ce qui va payer pour, euh, pour faire de, de, de la publicité pour une chaîne de finances Bah c'est des courtiers, c'est des banques, c'est tous les gens qui me détestent. <rire> Et même, mais même les courtiers, c'est un truc de dingue, le, le nombre de courtiers qui a voulu faire des, euh, qui a, qui a voulu faire des deals avec moi. Et j'ai dit, bah, très bien, mais moi je, je, je veux que toutes les commissions soient absolument transparentes, et je veux que les, les, les, les gens, si je vous fais de la pub, je veux que ah, absolument toutes les commissions soient transparentes, et les gens ils sont partis. <rire> Bref. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc après je pourrais marcher sur le don, il se trouve que je préfère, encore une fois, dans cette optique d'utilité, je, pas, je, je préfère faire payer pour mon travail, quand je dis pour que bah, celui-ci ait une valeur, il faut que vous soyez content. Euh, donc voilà, c'est le choix que j'ai fait, il est comme ça, vous êtes content, tant mieux, vous n'êtes pas content, bah, qu que je veux dire? On, on est nombreux à faire plein de choses dans la vie, et que si vous n'êtes pas content, je vous souhaite bon vent et peut-être à une prochaine fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Euh, et puis bah, moi je vous dis à votre bonne fortune.